Bonjour, c'est Nicolas du magasin Atoll, opticien diplômé, mais enfin bon, ben, je me demande si je suis toujours opticien. Euh, ça, c'est la grande, grande question euh, qui me trotte depuis un, un petit moment, puisque euh, c'est vous qui m'amenez à, à cette réflexion-là, dans la mesure où, euh, ben, quand vous venez au magasin, euh, vous êtes étonné. Vous êtes la plupart du temps étonné, étonné que je m'intéresse à vous plutôt qu'à votre mutuelle. Étonné que je m'intéresse réellement à vous et, et à vos besoins, vos besoins visuels. essayer de, de, de vous aider un maximum là-dessus. Donc, est-ce que je suis toujours opticien J'en sais rien. Mon diplôme dit que oui, ça fait depuis 2000. Mais quand je vois vos réactions et la prise en charge par rapport à mes confrères, eh bien, je me pose la question. Alors peut-être que moi je suis opticien, vendeur de lunettes, ou peut-être que eux sont opticiens et dans ce cas-là, moi, je sais pas, euh, coach en santé visuelle coach en bien-être avec des lunettes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, toujours est-il que ben, c'est vrai que moi je m'intéresse réellement à vous, à vos besoins. À... Je sais pas, quand vous achetez une voiture, est-ce que vous allez acheter une Ferrari si vous avez quatre enfants Non. Et ben c'est pareil pour des lunettes, c'est la même chose on a chacun ses besoins. Il y en a qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur, d'autres pas du tout, d'autres qui conduisent énormément. De... Enfin, voilà. Et, et tout ça, j'en ai vraiment besoin pour vous déterminer le verre le plus approprié, approprié à vos besoins. Et, et c'est ça qui me tient à cœur. Euh, ça me tient réellement à cœur dans la mesure où c'est ça qui va vous permettre d'avoir un confort visuel optimal. Et, et voilà. Donc, c'était quand même une, une certaine réflexion, une remise en question peut-être aussi de, de ma part. Euh, parce que ouais, je suis perdu, non pas, pas tant que ça, je suis pas autant perdu que ça, mais, euh, mais toujours est-il que vous êtes en général très très étonné de, de tout ce que je prends en compte pour réaliser vos lunettes, mais surtout pour vous conseiller le verre le plus adapté. Et, et sans ces informations-là, euh, ouais, je vous en propose pas trois en disant bah, « Tiens, celui-là est moins bien, celui-là est mieux », non ça marche pas comme ça, euh, le catalogue de verres il est épais comme ça euh, et donc je vous propose un verre qui est adapté à votre situation, à vos attentes, à vos besoins mais pour ça j'ai besoin réellement euh, de comprendre comment vous vivez enfin quand je dis comment vous vivez, quels sont vos besoins visuels, comment vous utilisez votre vision et plutôt de près, intermédiaire, de loin, c'est du mix de, de tout ça, enfin voilà et, et ça me tenait, voilà, je voulais, je voulais le partager puisque et ben, je trouve que c'est dommage. C'est dommage que, que mes confrères ne, ne travaillent pas de la même manière. Voilà. Bon, c'est tout. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on a une énorme satisfaction euh, de, de nos clients. Hein, ça se voit. Vous avez là ici les likes euh, de la page Facebook. Vous pouvez liker si vous voulez du conseil. Au contraire, vous allez en avoir et, tous les jours. Et, et même avec les, les notes de que, que l'on peut avoir avec des avis sur que ce soit ça sur Google, Facebook ou même avec la plateforme post-achat euh, que l'on a qui s'appelle Critiser où je vous mets la petite note euh, enfin bon voilà et eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres c'est juste en face du Leclerc à côté du fleuriste et du McDo encore une bonne journée allez au revoir